Merci eh, Fabien, et bonjour à tous qui ont, je pense, déjà est croisé. Euh, alors, euh, je voudrais eh, commencer par dire un petit peu eh, les questions avec lesquelles j'ai lu le livre. Euh, C'est un peu une manière de dire euh, à partir d'où je parle, mais ça explique un petit peu eh, les choses qui ont retenu mon attention et que je vais rapidement essayer de partager avec vous. Il y a eu deux questions majeures, mais qui sont en lien avec les lieux de travail que vous venez d'évoquer. La, la première question, je dirais, c'est une question qui vient de l'économie. Je suis avant tout économiste. Et, et en fait, je pense que mon travail, au début, d'essayer de, de, de, de mettre en dialogue l'économie et la théologie, c'est un peu le travail que j'ai fait dans ma thèse, et qui m'a conduit ensuite à travailler sur l'économie sociale et solidaire, et me, me, me conduit progressivement à une question que c'est euh, que lié justement à euh, euh, comment la relation euh, en fait et euh, alors je, je vais dire seulement, mais aujourd'hui c'est la question je pense que la relation en économie, mais, mais pas seulement est, est une clé herméneutique et que euh, moi, progressivement, j'ai découvert que l'économie, c'est ce n'est pas seulement l'économie sociale et solidaire, eh, que l'économie, avant tout, c'est un médiateur social. C'est le principal moyen, aujourd'hui, dans nos sociétés, pour rentrer en relation les uns avec les autres. Et donc, c'est une manière formidable de penser comment on fait société, comment on construit du livre ensemble. Et donc, je pense que l'économie sociale et solidaire, ça, il le met très en avant, mais qu'il révèle quelque chose qui n'est pas uniquement propre à l'économie sociale et solidaire, et, et c'est quelque chose qui est, est au cœur même de l'économie. Et c'est pourquoi euh, je pense que la principale richesse à évaluer des activités économiques n'est pas seulement la richesse matérielle et financière, mais que c'est la richesse relationnelle. Et, et, et donc, euh, la question que euh, ce matin je posais à M. Chevalier quand il parlait de, du cèdre, c'était euh, aller justement dans ce sens-là. Pour moi, aujourd'hui, euh, je pense qu'aucun économiste ne veut dire que le social et l'écologique n'est pas important pour l'économie. En fait, euh, aujourd'hui, même s'ils pensent que ce n'est pas important, ils vont jamais le dire. Mais euh, c'est toujours pensé comme une externalité, comme nous disons les économistes, c'est-à-dire comme quelque chose... Qui est extérieure à l'économie. Et je pense que et les, et, et le social et l'écologie sont au cœur même de l'économie parce que, justement, sont des manières de penser les relations. Et, et donc, euh, voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, je cherche, et c'est un peu ce que j'ai trouvé dans la date aussi, et c'est pour ça que c'est une des questions avec lesquelles j'ai lu le livre et comment fonder cette, cette idée de la relation. Comme, comme clé pour penser et, et l'humain et le social. Et donc, euh, voilà, ça c'est une première question. Et la deuxième question, c'est, alors, plus liée à ce qui est ma mission dans l'Église, donc, comme Fabien disait, j'ai un peu aujourd'hui cette mission de d'accompagner, c'est trop ambitieux et prétentieux de dire ça, mais d'accompagner la conversion écologique des, des, des communautés des chrétiennes, mais évidemment, je ne le fais pas tout seul, heureusement, mais euh, pour moi, aujourd'hui, euh, euh, la question derrière ça, c'est est-ce que l'écologie intégrale est une nouvelle manière de faire église peut nous, nous, nous, nous accompagner, nous pousser à penser des nouvelles manières de faire Église et donc euh, des nouvelles manières de faire société, c'est la première question, des nouvelles manières de faire Église et euh, bon voilà et donc euh, voilà un peu les, les deux questions à partir desquelles euh, en fait qui m'habitent aujourd'hui et donc d'une certaine manière je euh, je me suis posée enfin c'était très présente en disant en disant de... alors à partir de là et je vais faire trois commentaires euh, sur le livre. Euh, le premier, c'est euh, un commentaire plus général et plus sur la forme, et, euh, plus rapidement, mais qui pour moi est, est essentiel. Et le deuxième, c'est d'identifier de, de, de un petit peu ce que moi j'ai reçu un peu comme des ressources, et justement pour continuer à travailler ces questions. Donc trois ressources. Et ensuite, euh, trois questions, parce qu'il y a aussi, des, le, le, le livre m'a posé quelques questions, et qu'à mon avis, sont voilà, sont des, des, des, des choses à, à continuer à travailler. Et Alors, euh, la, la élément, donc, le premier élément, un peu un commentaire général, et sur la forme, je disais, moi je trouve... Euh, euh, je trouve, mais ça, ça a été déjà eh, signalé par d'autres, eh, que, que c'est un livre intégral, <rire> dans le sens que, comme on l'a déjà dit, c'est un travail collectif, mais qui est unifié, c'est-à-dire c'est pas simplement eh, une juste position des des apports individuels, sinon que c'est vraiment un, un travail qui a une unité et qui peut se lire justement euh, de manière unifiée. Donc, euh, là, évidemment, euh, je, je salue votre travail parce qu'on voit bien que là vous avez été celui qui a tissé les les les, un peu les, les, les apports. Et, et donc, euh, et, et je trouve euh, mais ça on l'a déjà suffisamment dit. Et, et, je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette euh, unité faite dans la diversité, c'est-à-dire voilà, il y a un apport qui est plutôt théologie morale, un apport qui est plutôt théologie dogmatique, un apport qui est plutôt spirituel, un apport qui est plutôt lié avec ce que vous appelez les relations avec les créatures. Voilà, il, y a, il y a des apports multiples, mais ils sont, ils sont reliés. Et donc, euh, c'est dans ce sens-là que je dis, il y a là un collectif qui, est, qui a une forme intégrale. Moi, ce que je voudrais, c'est poser une question, eh, mais peut-être vous pourrez après répondre. On n'a aucune information, et je ne sais pas si vous l'avez donnée eh, ce matin, de comment ça a été construit. C'est-à-dire, est-ce que c'est eh, est -ce est vous qui avez relié les apports individuels, ou est-ce il y a eu une construction collective eh, et, et vous savez, eh, en fait, eh, je, je trouve aussi génial... et. Eh, eh, ce que vous avez fait pour présenter le livre, en général, quand on présente un livre, il y a des auteurs qui présentent le livre. Et là, vous avez inversé. Vous nous avez dit à des lecteurs de venir parler du livre. Et ça, je trouve génial. Alors, euh, donc là, première chose que, voilà, que, qui, qui me semblait tout à fait intéressante. Et moi, ce qui me manque un petit peu, je pense, il y a quelques auteurs présents. Mais c'est dommage que moi je pensais qu'on aurait plus euh, un dialogue auteur-lecteur et voilà. Et, et encore une fois je dis déjà cette inversion que vous avez fait c'est génial parce que vous avez donné la parole au lecteur et pas euh, à l'auteur mais peut-être parce que derrière je pense que je rêve de faire en fait une conversion dans le monde universitaire dans lequel, enfin je pense qu'il faut faire une conversion écologique dans le monde universitaire dans lequel justement c'est un monde très individuel où chacun travaille de son côté et on est souvent en concurrence et, et voilà et quand on euh, au maximum, ce qu'on fait, c'est dans des euh, colloques universitaires, quelqu'un fait un apport, un autre répond, euh, réagit à l'apport. Mais il n'y a pas vraiment des espaces de dialogue. Et, et, et je pense que l'écologie intégrale dans la création de connaissances devrait aussi euh, nous aider justement à créer des espaces de dialogue ou des co-constructions collectives. Bon, voilà, ça c'est par rapport à la forme, mais encore une fois, je pense qu'il y a deux, deux choses vraiment géniales en termes d'un collectif qui a une forme intégrale, et puis cette inversion de, de donner la parole au lecteur pour parler du livre. Alors, je viens donc aux, et aux ressources et aux questions. Donc, aux ressources. Euh, J'ai choisi trois, trois, trois éléments qui, qui, qui pour moi, euh, voilà, je, je, je les ai euh, reçus comme, comme des ressources pour continuer et, et ma propre réflexion. Et, la première, c'est plutôt une expression qui, qui, qui revient souvent, mais qui fait un peu, je pense, une approche transversale, mais que je trouve euh, très heureuse comme, comme expression, et, cette idée de euh, dimension cosmique. Euh, de, euh, alors, ou de la foi chrétienne ou de la révélation dimension cosmique de la foi chrétienne je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière positive euh, de parler de, euh, euh, de l'anthropocentrisme des biais. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de la aussi, je pense qu'il y a un accord assez généralisé sur le fait que, oui, euh, en fait, il y a eu un peu une, une, un, un anthropocentrisme qui, qui est allé trop loin et qui a exclu les autres créatures. Et donc, euh, là, il y a, mais on le dit d'une manière négative. Et dire une dimension cosmique, c'est pour moi dire la même chose, mais d'une manière positive. Et je trouve ça est très intéressant, et je trouve que, et, voilà, je trouve qu'en plus de dire « dimension cosmique de la révélation », je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que et, je pense que, en effet, comme je pense c'est dit dans le livre, et, nous, les catholiques, nous avons une expérience très humaine de Dieu. Enfin, nous avons une chance que c'est d'avoir un Dieu qui s'est fait homme et un Dieu qui a pris une forme humaine et ça c'est une proximité avec Dieu magnifique enfin je, je trouve que ça, ça nous donne une expérience de Dieu tout à fait particulière d'une grande proximité mais tellement proche que je pense en risque, je pense surtout dans la foi chrétienne, de perdre euh, l'expérience de la transcendance et je pense que cette dimension cosmique nous fait retrouver euh, cette expérience de la transcendance que je pense que dans dans d'autres religions comme par exemple l'islam est beaucoup plus forte et voilà donc aujourd'hui je pense que l'écologie est une chance pour la foi chrétienne en ce sens qu'elle nous permet de, de refaire, de retrouver d'une manière nouvelle l'expérience de la transcendance donc euh, voilà une première ressource que, que je trouve intéressante euh, et deuxième euh, voilà et puis parce que dimension cosmique euh, pour moi c'est justement une manière de ne pas tomber dans le piège, de dire euh, oui, la création est importante, mais euh, voilà, euh, on va essayer de ne pas la surexploiter, de la respecter. C'est beaucoup plus qu'uniquement euh, euh, un, un comportement responsable à l'égard de la nature. Pour moi, ça ne change rien de dire ça dans une dimension cosmique de, de la foi obtienne ça, ça veut dire que la création rentre à l'intérieur même de, de l'expérience de foi. Donc voilà première ressource. Deuxième ressource alors là je vais euh, j'ai souligné en fait comme un apport pour moi hein, que j'ai reçu comme le plus fort du livre Alors. Je pense euh, la même chose que disait Alain Lépiès, c'est les, les, les, les, les, les chapitres sur la création et sur euh, l'incarnation. Alors, la différence c'est que moi je suis une catholique, vous vous dites que c'est parce que vous étiez un athée, alors je suis peut-être une catholique un peu athée, mais j'ai trouvé que euh, ces deux euh, chapitres-là étaient pour moi... Et, particulièrement intéressant parce qu'il nommait, donnait des noms à des choses que je sentais, qui étaient importantes, mais que je n'arrivais pas à nommer. Donc peut-être aussi parce que c'est des, des, des, des penseurs, en fait, des théoriques, voilà, que, je, je, sur lesquels que je connais moins, mais, mais voilà, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Alors je souligne là deux choses, c'est notamment ça a été souligné au, dans le, auparavant de la journée, c'est cette idée de la création et la différence entre création et fabrication. Et la création, justement, non pas comme, un, comme, un, comme le résultat d'un technicien, mais la création comme, et c'est très belle l'expression, le, le texte dit, et la création, c'est être relié à une origine et qui nous soutient et la, la création comme, un, comme, comme ce, ce lien avec une origine et, et, et, bon, et, et c'est l'idée de la création comme, comme un acte, euh, acte d'amour et euh, voilà je, je trouve que là il y a quelque chose de, de, de, de, de très intéressant et moi ça m'a fait penser à euh, un peu il y a, il y a il y a un philosophe, Anne Arendt, qui fait la différence aussi entre création et fabrication. Alors, la différence n'est pas exactement la même qu'ici, mais je trouve que eh, ça, ça renvoie un petit peu à ça, parce qu'elle eh, dit fabrication, c'est justement produire quelque chose qu'on a planifié, et créer c'est justement l'émergence du radicalement nouveau alors euh, et donc il dit la, la création c'est beaucoup plus de l'ordre du bricolage en fait et alors là ici c'est c'est pas exactement la même idée mais il y a et il y a voilà là il y aurait peut-être un croisement intéressant à faire et, entre et Saint-Thomas d'Aquin et, et, et, et Anna Reine mais voilà cette idée je trouve que, qui est intéressante et qui est pour moi ont, ont, très relié à, à l'idée de, de l'incarnation, l'incarnation justement, mais vous l'avez dit, non pas comme, comme motivé par la rédemption, mais comme, comme aboutissement de l'acte de création. Et, et, et ça, je trouve, vous disiez, c est, c est, je, je pense qu'on a encore beaucoup trop dans la tête de ça, et que, que, que l'incarnation est très liée avant tout à. Et, à, au salut et à la rédemption, et, et, que, et que là c'est de voir l'incarnation justement et, et plutôt comme, comme, comme une manière de continuer la, la création. Bon, ça c'est, euh, euh, et puis en lien avec ça, parce que c'était le même chapitre 4 qui parlait sur la relation euh, chez Thomas d'Aquin, et c'est euh, voilà, c'est la Trinité. Alors là, depuis longtemps, je pense qu'il faut que je plonge dans la Trinité si je veux, eh, si je veux euh, trouver des, des éléments pour aller plus loin dans, dans cette idée de la relation comme, comme clé herménotique. Mais voilà, je trouve que là, il y a, a c'est bien eh, dit, cette idée de, de la Trinité comme eh, quelque chose qui, a, eh, qui, qui permet de voir le commun et, et le singulier et donc euh, voilà donc je, là je pense euh, eh, que en tout cas euh, oui moi je pense que là il y a il pour moi des ressources intéressantes pour, euh, pour penser la relation et alors et troisième ressource euh, c'est euh, alors c'est dans euh, moi j'étais très intéressée justement par les articles sur l'animal parce que en fait c'est des questions euh, voilà, qui, sont, qui apparaissent très fortement et, et, et pour lesquelles j'ai été interpellée et, et, dans, la, dans le travail écologique. Je pense que ce sont des questions énormes. Voilà. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est très intéressant d'avoir de la matière pour pouvoir avancer là-dedans. Je pense que... Alors, une chose qui, euh, que je trouve euh, qui, qui c'est aussi un travail à faire, c'est que... Il y a je crois trois chapitres sur l'animal, et même celui de saint Thomas d'Aquin parle euh, au début le chapitre 4, parle aussi de la différence entre l'humain et l'animal. Je pense qu'ils ne disent pas tous la même chose. Et qu'il et, et que et, et y a peut-être même des, des oppositions et que, et que ça serait intéressant de, de mettre en dialogue. Quand, quand il y a un qui parle de l'âme euh, qui est non rationnelle et l'autre, c'est celui de saint Thomas d'Aquin qui dit la différence entre l'humain et l'animal, c'est que l'animal n'a pas et la... la, la je vois c'est l'ouverture et l'intériorisation face à l'universel. J'ai trouvé que c'était trop radical, ça, et en fait, euh, voilà. Mais en tout cas, là... La... pour un... Ah, d'accord. Ok, très bien. <rire> Eh, voilà, bon, en tout cas, ça m'a interpellé, et, et puis mais je pense qu'il y a des croisements là intéressants à faire, même entre les chapitres de. de... Voilà, mais ce que j'ai retenu là comme ressource, eh, je ne sais pas si c'est dans votre article ou c'est un des, des, des, des, des, des, des trois autres, mais c'est euh, euh, euh, euh, la différence enfin entre hiérarchie et domination. C'est dit très clairement, la hiérarchie, ce n'est pas domination. Et je trouve que c'est que c'est juste, et que très souvent on, on les associe. C'est-à-dire dès qu'on parle de quelque chose de hiérarchique, tout de suite on pense à une relation de domination. Et que euh, voilà. Alors. C'est une question qui reste ouverte. Est-ce que voilà, est ce qu'il y a, mais euh, il y a, il, y a, il y a une nature différente dans, entre l'humain et, et, et, et les animaux et les végétaux. Mais euh, voilà, est-ce que, est-ce que, euh, voilà. En, en tout cas, là, il y a, il y a je pense, une, une, une différence euh, intéressante entre le euh, domaine. Voilà rapidement trois, trois ressources pour moi qui sont et aujourd'hui, des, des pistes pour, pour pour avancer dans les dans un peu les questions que je disais que je me pose aujourd'hui. Alors, euh, les questions, en fait, des choses qui où euh, j'ai trouvé que euh, enfin des questions dans le sens qui m'ont posé question et qui euh, et qui euh, voilà et que je je pense euh, voilà qui, qui, que je suis restée un peu un peu sur sur ma fin. Trois choses euh, à nouveau. La première, Alors, la première euh, en fait, euh, Michel Maxime l'a évoqué euh, ce matin, moi, euh, je n'aime pas les, la théologie de l'intendance. Je n'aime pas seulement l'intendance, il avait euh, aussi euh, relevé. Et, moi, je trouve que euh, c'est vrai que et, et tendance ça veut dire justement qu'on n'est pas propriétaire et que donc c'est une manière de penser une relation qui n'est pas de domination. Pour Mais pour moi, nous ne sommes pas euh, appelés à être des intendants. Enfin, l'intendance pour moi, alors peut-être je l'entends trop dans l'économique, le, dans le, dans c'est-à-dire comme de la gestion, comme pour moi ça reste dans une logique de maîtrise. De, de, de contrôle. Et pour moi, et justement, et, et aujourd'hui, l'écologie intégrale et être co-créateur, c'est sortir de cette logique de maîtrise et de contrôle. Et donc, voilà. Moi, euh, je ne parlerai pas de la logique de l'intendance, en fait. Et je pense, euh, j'aimerais plutôt développer une théologie de la reliance, parce que c'est un mot que, eh, qui apparaît aussi eh, souvent, eh, ou euh, une théologie de la communion, alors ça, on peut dire que ça existe un peu plus, mais, mais je pense que là, il y, y a vraiment... C'est-à-dire, pour moi, la question de l'anthropocentrisme des délier ce n'est pas simplement une question de dosage. Ce n'est pas qu'il faut euh, bon, ré réduire un petit peu l'humain et laisser un peu plus de place pour les autres créatures. Ce n'est pas, pas un problème de, de, de rééquilibrage, de, de dosage. C'est vraiment un changement de logique. Et, voilà. et donc, si on dit une tendance, pour moi, euh, voilà, on reste un petit peu dans, dans, je pense, quelque chose qui est plus... Une question de modération. Le mot apparaît parfois. Pour moi, ce n'est pas un problème de modération, l'écologie c'est vraiment un changement de logique. Donc, voilà, voilà une, une question. Et une deuxième question. Alors, cette question de, de, de communion apparaît évidemment très fortement dans, dans, dans, dans l'article sur le bien commun, et notamment avec, avec son qu'on a, a évoqué ce matin. Et, et, mais... Et, voilà, et, et là, mais là aussi, euh, je suis restée un petit peu à la fin sur ma fin, Parce que euh, et là, je trouve que c'est très bien euh, souligné l'idée de, de, de, de communion associée à, à, à l'écologie intégrale, et, et, et à cette idée de, de, qu'on est invité à, à, à je, je reprends l'expression, une connexion amoureuse avec les autres créatures. Qu'est-ce que c'est une connexion amoureuse avec les autres créatures enfin, Là, le, le terme de communion est associé à l'idée d'hospitalité je trouve aussi très belle En fait, bon, voilà. là je pense que la communion est, est pensée justement dans une logique complètement différente que celle de l'intendance mais puisque c'est de la théologie morale moi je pense que là eh, je pense qu'il faut aujourd'hui aller plus loin, que ça interroge euh, euh, l'approche classique de la théologie morale c'est à dire euh, je pense que si eh, si on prend cette idée de communion jusqu'au bout, ça veut dire qu'il faut penser d'une manière complètement nouvelle et différente la solidarité. C'est-à-dire, je pense que quand on parle de solidarité, de responsabilité, de justice, on reste encore dans une approche de faire pour. Et je pense que la question de, de la communion, c'est de penser beaucoup plus le faire avec, euh, mais donc euh, de, de, se penser, de penser beaucoup plus l'interdépendance, euh, voilà. Et, et, enfin, je pense que là, et, et ça doit interroger euh, euh, oui, euh, ces euh, euh, euh, principes de base de, de, de, de, de la théologie morale. Et je, je, je, si, si, si on prend vraiment au sérieux et, cette idée de communion, euh, voilà. Et je ne sais pas si je m'explique bien, mais sinon, on pourra y revenir. Et puis, troisième et euh, dernière euh, question. Alors, une question qui, est pour moi, est, apparaît, reste un peu ambiguë. Et autant je disais... Euh, voilà, c'est la manière dont est présentée l'incarnation, non pas comme euh, motivée par la rédemption, mais comme l'aboutissement de la création. Je, je trouve qu'elle voilà, est, est très bien présentée, et, et très bien euh, expliquée, euh, et fondée. Euh, et Autant, je pense que... Euh, euh, il y a un peu une ambiguïté avec le mot de restauration j'ai trouvé dans cet article et euh, c'est dit très clairement euh, que euh, la, la réconciliation à laquelle on est appelé, c'est pas de l'ordre de la restauration, restaurer un ordre qui préexistait, c'est pas de la restauration mais à la fin on dit il faut restaurer quelque chose et, euh, et voilà, ça m'a fait penser à quelque chose euh, qui qui, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à, à, à travailler à l'utilité sociale en économie, c'est la différence entre eh, l'agir instrumental et l'agir constitutif. C'est-à-dire, euh, euh, je pense que la restauration est clairement de, dans l'ordre de l'agir instrumental, c'est-à-dire, euh, voilà, on restaure quelque chose qu'on a cassé. Et, et, et que là, euh, il s'agit. Et je pense qu'aujourd'hui la création nous dit quelque chose justement qui n'est pas de, de, de la réparation ni de la restauration et que c'est de, de retrouver une appartenance commune, c'est à nouveau peut-être la communion et, et, et ça mais, mais en fait je, je trouve que dans cet article, le, le mot restauration est, est un peu ambigu parce que autant il est critiqué, autant il apparaît comme un positif. Il y a quelque chose à restaurer en fait. Et voilà. Moi, je pense que là, il y a et en fait. Et pourquoi je dis que là, pour moi, il y a une question Parce que je pense qu'on est trop façonné par une pensée binaire. Et, et qu'on euh, on, on lit tout de manière binaire, le bien, le mal, le juste, l'injuste, euh, le, le, le, le social et, et le non-social. Enfin, on est, on est, je pense qu'on est, voilà, on est trop façonné par cette pensée binaire. Et donc, euh, et la restauration, pour moi, est justement est un peu. Est, la conséquence de cette pensée linéaire, et euh, je pense que, voilà, que, que la création et justement cette dimension cosmique et cette idée d'écologie de, de intégrale et avant tout nous invite à sortir de la pensée linéaire et, et à penser justement quelque chose qui est beaucoup plus circulaire, interdépendant et, et donc une autre manière de, de, de penser. Voilà, merci. parfait, vraiment, bravo, merci. Tous nos intervenants d'aujourd'hui ont un respect parfait du timing, c'est vraiment remarquable. Donc merci déjà à tous. Euh, merci pour cette lecture attentive et pour euh, cette lecture aussi euh, informée par des questionnements personnels qui, euh, qui met en relief euh, certains aspects. Euh, Peut-être juste réagir sur la question de la restauration, puisque c'est ma faute. Je euh, peut-être euh, l'idée de réconciliation, en fait, plutôt. Parce en fait, c'est le texte de saint Paul qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui arrive ici dans son épître, euh, je ne sais plus par cœur, c'est euh, pas Colossien, mais c'est tout euh, pour que tout soit réconcilié par le sang de la croix. Donc il y, a, il y a une action quand même de, de restauration dans le sens d'une ré, réconciliation de relations entre, entre les créatures, la création et Dieu. Voilà, c'est juste une petite réaction là-dessus. Euh, je vous rends la parole pour interagir avec euh, notre oratrice. Moi, euh, bon, une remarque, une question qui va vous concerner tous les deux, c'est est-ce que pour sortir de cette pensée binaire, il n'y a pas une, une voix, enfin, telle que je l'ai compris ce matin, de l'intelligence spirituelle dont vous parliez aussi. En tout cas, ça m'a interpellé ce matin quand vous parliez de cette intelligence spirituelle. Et, et comme ça, en entendant ce que vous dites, je fais le lien entre les deux. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc je voilà, c'était une... Je crois pas que les <rire> Alors, euh, oui, je, je pense qu'il y, y a quelque chose, alors encore, qu'est-ce que ça veut dire intelligence spirituelle, non Mais, mais eh, en tout cas, euh, oui, je pense que le spirituel n'est pas... Eh, le, le, je pense que le binaire est, est, est vraiment... Eh, eh, ça correspond à une rationalité eh, scientifique. Il y a un auteur, Henri Atlan, qui fait la différence entre rationalité scientifique et rationalité, qu'il appelle mythique, -à une rationali « mythique », c'est-à-dire la rationalité scientifique, qui est celle que nous utilisons habituellement, c'est une rationalité qui va séparer, ordonner, et, euh, et séparer et ordonner. En fait. Quand on veut comprendre quelque chose, on commence par séparer, et, et, et puis euh, voilà. C'est ce qu'on fait habituellement, on va séparer, on devient tous des spécialistes des petits bouts de la réalité, et voilà on sépare et, et, et on ordonne. Et, et, la, et, et il dit la rationalité mythique c'est une rationalité en fait qui va rentrer par, par le total. Les mythes essaient de donner des explications un peu totalisantes et ils ne vont pas séparer. Et, euh, et, voilà, pour moi le spirituel est quelque chose de totalisant est quelque chose d'unifiant, est quelque chose qui renvoie euh, donc je dirais oui c'est une forme d'intelligence particulière parce que c'est une forme de pensée et de, et de, de, de, de penser la réalité et de, et de rentrer en lien avec la réalité différente que celle de la rationalité scientifique et donc euh, oui je, je pense que là il y a quelque chose peut-être qui peut, qui peut aider à sortir du... De, Binaire. Mais bon, Michel, tu veux je peux parler comme ça Je crois que tout le monde m'entend, c'est bon Oui. Il ouais. y, y, y a plusieurs choses là-dedans. Alors c'est vrai que je pense que derrière la connaissance, il y a aussi un enjeu anthropologique. Et que, et que toute cette modernité occidentale, ça a été quand même un formidable réductionnisme anthropologique, c'est-à-dire, puisqu'on est, puisqu est parti quand même d'une vision, et donc on ne trouve pas seulement dans la tradition euh, biblique, chrétienne, euh, juive, originelle, mais en fait, on trouve cette vision ternaire de l'être humain, donc corps, soma, en grec, âme, la psyché, et nous, l'intellect spirituel, on retrouve ça, en fait, pratiquement dans toutes les traditions. c'est vrai que le monde occidental a fortement réduit, finalement, l'être humain à composer psychosomatique, en excluant finalement cette dimension qui est un peu la faculté contemplative et mystique de l'être humain. Et je pense que euh, quand on entre dans une démarche de connaissance, justement, parce que quand elle est vraiment très très centrée sur la rationalité, je pense qu'on revient à cette rationalité, euh, dont je parlais, analytique, qui décompose, etc., euh, et bien effectivement, on va entrer dans, alors ça peut être binaire, ou vraiment, on entre dans les dualismes. Et je crois que d'introduire cette troisième dimension et d'arriver, alors moi je dis tout, il n'y a pas d'écologie intégrale sans une connaissance intégrale. Mmh. Et la connaissance intégrale, alors ça va aussi être, il ne s'agit pas de, de, de, de nier évidemment la rationalité, mais euh, au fond, et c'est là où c'est aussi un chemin spirituel, c'est un chemin aussi d'unification de l'être, corps à esprit. Et en fait, je dirais, il y a une intelligence corporelle avec l'essence. Il y a une intelligence émotionnelle, on redécouvre aussi, dont on redécouvre toute la valeur, avec aussi les dimensions d'institution. Il y a une intelligence rationnelle, il y a une intelligence contemplative et mystique. Et Pour moi, quelque part, là, la connaissance intégrale, ça va être une connaissance qui va mobiliser toutes ces dimensions de l'être. Et le problème de la rationalité qui rentre dans les dualismes, c'est quand ça se passe tout là. C'est-à-dire, en fait, c'est un travail, c'est l'intellect mental rationnel, et qui est déconnectée du cœur. Parce qu'en fait, ce qui fait finalement le lien de toutes ces intelligences, c'est quand elles sont connectées au cœur, qui est, dans la tradition mystique, vraiment ce qui est le centre de l'être. Et là, eh c'est un chemin, et là je pense qu'effectivement on entre dans, dans un autre type de perception, et quand on veut traduire ça, on est souvent dans un langage paradoxal. Et euh, l'engagement paradoxal, c'est assez déroutant, parce qu'on a l'impression de dire des choses contradictoires, mais qui ne le sont pas, qui le sont sur un certain plan de conscience, mais pas sur un autre plan. Je ne sais pas si c'était clair. Hein. Alain hein. ouais, je, je pense que les, les chrétiens n'ont pas avoir euh, euh, honte de, de leur contribution à la pensée humaine de la relation. Hein. Franchement... Euh, surtout un la pensée occidentale, enfin, c'est pas binaire, justement. C'est euh, eux qui ont inventé la Trinité. C'est quand même eux... Alors, ils ont repris des éléments existants par ailleurs, mais euh, je crois que les 40 étaient cuites avec, euh, euh, avec Maxime le Confesseur. Après, on pouvait faire Liguel, on pouvait faire Lacan, on pouvait faire Freud, etc. Enfin, euh, tous les éléments fondamentaux pour penser un système ternaire de relations, après immensément de difficultés euh, et au prix d'avoir la langue coupée et les bras <rire> coupés, hein, euh, ont été réglés finalement par vaccin. Et après, c'était fini. Euh, on, a, on a parlé d'autre chose. Enfin, les débats ont porté sur autre chose. Et donc, euh, euh, cette idée que dans l'espèce de parabole fondamentale de, de toutes les religions néolithiques, euh, avec un salut quelque part, on ne revient pas au point de départ. Hein, euh, ce, ce sont tous des réalisions du retour, mais on ne revient pas au point de départ. On, on, on construit autre chose. Et euh, alors, dans le cadre euh, d'une pensée euh, égréniste, etc. Euh, C'est certainement pas, évidemment, le, le, la création ré n'est pas la divinité avant la création, je pense. Enfin, ça ça paraîtrait idiot, sinon, pour un mathématicien, ça se rejoint. Euh, L'ellipse est tangente, enfin, la parabole est une ellipse tangente à l'infini. Mais bon, dans l'arrêté, il y a une pente qui descend, il y a une pente qui monte. Et c et elles ne vont pas dans la même direction. Hein, c est, c est, c est, elles ne reviennent pas au même endroit. Alors, du, du point de vue de l'économie sociale et solidaire, par exemple, mm -hmm. bon, bon, okay. quel exemple très. Concret parce que euh, dans l'écologie euh, sociale, euh, c'est un exemple, qu'est-ce qu'on fait quand la fonction sociale de l'église est détruite par la loi de 1905 Qu'est-ce qu'on fait quand euh, le féminisme en a, a fini avec l'idée que les femmes doivent être dévouées euh, alors, aux enfants, euh, aux convalescents, euh, aux vieillards, etc., ou et parfaitement, au nom de l'amour. Hein, bon, l'exploitation, euh, au nom de l'amour, c'est un des problèmes les plus terrifiants, le hein, pervers. Euh, bon, ben alors, qu'est-ce qui s'en occupe On est obligé de réinventer autre chose qui va remplacer la famille, qui va remplacer euh, l'Église quand elle était euh, un des attributs de l'État, hein, par rapport à la séparation. Bon, ce que fait l'Ignopse, etc. Mais... Et, euh, on sait très bien que l'économie sociale et solidaire, qui, euh, sur la base de ce que les communistes utopistes comme Fourier ont, ont pensé au chapitre de l'amitié, à la place de, du dévouement conjugal, etc., euh, ça va être la même chose. On le retrouve, on le reconstruit, mais totalement différent. Non plus sur la base euh, de la subordination en fonction de fonctions euh, assignées aux femmes de toute éternité. Mais sur la base d'une reconstruction, du rendement consenti, etc. Euh, d'une façon générale, l'écologie ne prétend pas reconstruire demain le monde pré-industriel. C'est la propagande du genre, vous voulez vous faire retourner à la brosse à dents à main euh, après avoir renoncé à la brosse à dents électriques, hein, euh, c'est pas ça. Euh, donc toute la pensée de la technique, de la récupération de la, te de la technique, dans le cadre de l'écologie, n'est pas de reconstruire un monde pré-industriel. Alors si le pape dit à un moment donné c'est un peu la difficulté auquel que, que pointe bien, vous avez aussi vu l'article de d'Isabelle Priolet, la date aussi s'arrête à ce moment-là. Hein. La, la date aussi s'arrête en disant, mais de toute façon maintenant la, la technique devenue folle à, à, à tout prix. Hein, on est dans un monde unidimensionnel. Euh, Qu'est-ce qu'on fait après Je ne pense pas que c'est détruire la technique pour revenir à un monde pré-technique. Ça sera un monde post-technique, mais qui reprendra que la technique. Et toute cette notion de dialectique que le, le, le christianisme a inventé, enfin, là, pardon, que la pensée humaine a inventé dans le langage du christianisme, parce que tous les philosophes étaient chrétiens, alors que euh, toute la philosophie, c'est un chrétien, nous aide à penser tout ça, Oui. Moi, j'aimerais savoir si une pensée écologique qui euh, évacuerait euh, la rédemption et la croix, euh, entre pas à nouveau du binaire, comment est-ce que la pensée écologique va penser du coup, la rédemption et la croix, et comment est-ce que la pensée, la pensée écologique aussi va répondre à la question du mal, euh, que ce soit par partir de la chaîne trophique, ou de, du mal des maladies, ou du mal euh, qui en, entre les autres. Question du comment pour un prochain livre. Alors c'est ça rejoint la question de Michel Maxime ce matin, c'est que nous n'avons pas de chapitre dédié à l'escatologie, c'est vrai, dans, dans, dans l'ouvrage, et c'est probablement dans ce chapitre-là que euh, ça aurait dû être traité. Euh, J'aime bien la, la, la perspective, je trouve, théardienne pour le coup, qui, euh, qui nous invite à penser l'événement de la croix comme étant un événement qui, euh, qui vient euh, euh, signifier qu'il y a une victoire radicale sur, euh, sur, la, sur le mal, sur le péché, qui est justement ce qui empêche la, la création de se réaliser. Euh, où il euh, y a une façon de, de, de, de penser la croix comme étant aussi le lieu de la prise en compte par Dieu de toute la souffrance, pas seulement humaine mais aussi dans le monde du vivant euh, et de tous les échecs et de toutes les, on va dire, les, les forces de division qui sont présentes qui résistent à, à l'accomplissement de la création. Euh, là, là pour le coup, dans la... Dans la, la théologie du process, hein, il y a cette, euh, cette idée d'un Dieu qui, qui, qui récapitule tous ces événements euh, douloureux, tous ces événements de souffrance qui sont extra-humains, ils sont aussi humains, ils sont aussi extra-humains, extra en disant qu'ils ne sont pas vains, Et la croix est le signe que Dieu euh, vient l'assumer, euh, vient l'assumer complètement et vient nous, nous, nous donner un signe de victoire. Euh, que dans la création, pour dire que dans la création nouvelle et eh bien euh, comme je viens de le dire avec saint Paul tout, sera, tout, tout cela sera réconcilié dans le sang de la croix et pour prolonger saint Paul aux éphésiens et que euh, toutes choses, celles du ciel et celles de la terre seront récapitulées dans le Christ et que ce sera donc l'avènement de la création nouvelle donc pour moi la, la, la, la croix elle, elle prend une dimension euh, vraiment cosmique, c'est-à-dire la question de la rédemption est, elle est toujours présente, mais elle, elle, elle, elle, elle va s'universaliser, se, au sens de se cosmiciser, oui. euh, et pas seulement euh, concerner le, le, la dimension purement morale et humaine, mais avoir, avoir un, un, une, une perspective vraiment, véritablement cosmique. Hein. Toute la création a une configuration cruciforme. C'est-à-dire que la création dans laquelle nous vivons, elle est configurée par la croix, c'est-à-dire que euh, sur la croix, le, le Christ assume euh, toute souffrance, toute mort, et euh, nous la rachète dans la création ouverte. Voilà. Et je crois qu'il faut qu'on s'arrête qu là parce que c'est l'heure. <rire> euh,